À tous et bonjour à toutes je fais cette vidéo en participation avec les vêtements Inter qui est ralentière pour une vie plus douce plus durable proposé par caroline de mes recettes naturelles que je remercie du fond du cœur, car je trouve cette initiative extrêmement intéressante et surtout extrêmement d'actualité donc pour commencer je voulais juste me présenter donc je m'appelle elodie et euh, j'ai appris à ralentir, car mon corps m'a obligé à ralentir à un moment donné. Donc il a fallu que je passe par la maladie pour me poser des questions différentes sur mon mode de vie. La maladie m'a appris non seulement à me connecter à mon corps, mais également à me poser des questions sur la raison de cette maladie. En commençant un travail personnel pour comprendre cette maladie, je me suis donc appuyée sur certains outils en développement personnel qui m'ont aidé petit à petit à essayer de comprendre ce que mon corps voulait me faire passer comme un message afin d'accepter ma situation et afin de travailler avec mon corps et non pas contre mon corps. Voilà. Et dans cette démarche, il y a eu une chose qui s'est faite assez naturellement qui a été en fait tout simplement de commencer à prendre contact avec un rythme de vie différent, un rythme de vie où j'ai complètement ralenti pour apprendre à avoir des moments d'intériorisation. Et à travers cette connexion au corps, j'ai aussi commencé à vouloir changer mon mode de vie en faisant en créant pardon mes propres produits cosmétiques et également en créant mes produits ménagers pour être le plus proche de la nature possible. Car quand on commence à se poser des questions sur soi, on commence automatiquement à avoir une relation à notre environnement et donc à la nature qui va être complètement différent de ce que l'on a pu avoir jusqu'à présent. Dans un premier temps, le premier outil, c'est arriver à prendre contact avec son propre cycle. En tant que femme, on sait que nous sommes réglés. On sait que nous avons régulièrement nos lunes ou nos règles, comme vous le voyez, comme vous voulez le, le nommer. Tous les mois, on est réglé, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Mais arriver à accepter ce cycle et à prendre contact avec lui, c'est d'une magie incroyable. Car en fait, on arrive à se comprendre soi-même. Et pour ça, je vous invite à utiliser... Les quatre archétypes féminins. En tant que femme, il faut se dire, enfin, du moins, c'est ce que moi j'interprète, que l'on a été coupé, en fait, depuis de nombreuses années, voire des siècles, de ce que l'on est véritablement. Là, on est en train d'être dans une ère où il y a énormément de choses qui se développent autour du féminin, et ce serait dommage de ne pas s'en saisir. Donc, euh, dans un état d'esprit d'arriver à ralentir et d'avoir une vie plus douce et plus durable, euh, je pense qu'il est primordial de commencer par déjà prendre contact avec la femme que l'on est et donc de prendre contact avec ses cycles féminins. Ce qui permet de prendre le temps de faire comme une sorte de météo journalière de son, de son état émotionnel de façon quotidienne. Le deuxième outil que je voulais vous proposer, c'est en fait une manière de reprendre contact avec le principe féminin. Le premier, c'était vraiment d'arriver à prendre contact avec la femme colonnée à travers les cycles menstruels. Celui-ci, ça va être plus avec le principe féminin avec la femme colonnée. En fait, j'ai découvert il y a quelques années maintenant la merveilleuse médecine de la femme enseignée par Jamie Sams à travers les 13 mères originelles. C'est un cadeau que cette personne merveilleuse nous a fait que de partager la culture amérindienne à travers cet ouvrage et cet enseignement. Elle nous permet tout au long de l'année d'arriver à nous connecter à une gardienne qui se présente à nous chaque mois lors de la nouvelle lune. Et cette gardienne vient à nous pour nous expliquer, pour nous présenter une part de la vérité, de la vérité que l'on a en nous et donc on se guérit au fur et à mesure du temps, avec chacune des gardiennes. Cela fait maintenant trois ans que je pratique euh, cet enseignement, euh, donc, menstruel. Et chaque année, chaque mois, même si ça fait trois fois que je vois les mêmes gardiennes, à chaque fois, on apprend un peu plus à se connaître et on guérit un peu plus en profondeur. Et enfin, le dernier, le troisième et dernier outil dont je voulais vous parler, c'est l'outil astrologique. J'ai commencé à me pencher sur l'astrologie la, à travers diverses vidéos qui parlaient non seulement des, des influences des nouvelles et pleines lunes, et à force de m'y intéresser, je me suis formée complètement à l'astrologie. Et quand on se forme à l'astrologie, on se rend compte qu'en fait, le mouvement dans lequel on vit, le mouvement de l'univers nous impacte automatiquement. Et le rythme de l'univers n'est pas le rythme forcément que le nous, l'on s'impose sur Terre. Alors ça peut paraître très euh, ésotérique ce dont je parle, mais en fait c'est très concret. Nous, sommes dans une, nous vivons sur une planète qui a des influences de d'autres planètes dans un système solaire. Et ça c'est prouvé scientifiquement. Et quand on commence à se rendre compte de toutes ces influences et de tout ce, ce potentiel que nous avons d'évoluer à travers tous les outils que l'on a non seulement ici sur notre planète, mais également avec les planètes du système solaire, c'est un moyen d'arriver à évoluer qui est extraordinaire, et surtout qui nous permet aussi de prendre un minimum de recul sur la pression que l'on se met en permanence dans nos modes de vie. Alors je ne dis pas de tout arrêter pour juste regarder les... Les étoiles, mais quand même, de temps en temps, ça fait du bien de faire une petite pause, de lever les yeux vers le ciel et de se poser la question de savoir d'où on vient, pourquoi on est là et d'arriver à prendre conscience que tout simplement, la vie n'est peut-être pas celle qu'elle semble être et la pression que l'on se met n'est peut-être pas toujours fondée. Voilà, j'espère que ces trois outils pourront peut-être vous éclairer un petit peu ou du moins commenceront à vous... À, poser une petite intention, une petite graine qui permettra sans doute à chacun chacune d'entre vous de faire son chemin de son côté. Je vous remercie euh, infiniment pour, ce, cette, pour votre attention et surtout je remercie Caroline pour avoir eu euh, l'instinct, l'imagination et, et la, la, la folie de nous lancer euh, dans ce défi et dans, cette, euh, dans cet élan du cœur, je dirais plus. Merci à vous tous.